Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment représenter graphiquement des données. En particulier, seront présentés les diagrammes en bâton, les diagrammes en barre, les graphiques cartésiens et aussi les diagrammes circulaires. Considérons un premier exemple nous permettant de construire un diagramme en bâton. À l'aide d'un tableur, on a tiré au sort un entier compris entre 1 et 4. On a réitéré cette expérience 40 fois. Voici les résultats obtenus présentés dans un tableau d'effectifs. Pour tracer un diagramme en bâton, nous avons besoin de deux axes qui forment un repère. L'axe horizontal est appelé l'axe des abscisses. Sur cet axe, on porte les différentes valeurs du caractère étudié. Ici, les nombres tirés au sort de 1 à 4. On note une légende au bout de cet axe. L'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées. Sur cet axe, on porte les effectifs associés à chaque nombre tiré au sort. Notons cette légende au bout de cet axe. Un bâton est en fait un segment. Chaque segment a une hauteur proportionnelle à l'effectif représenté. Pour le nombre 1, l'effectif est 9. On trace donc un segment de hauteur 9 unités. Pour le nombre 2, l'effectif est 8. On trace donc un segment de hauteur 8 unités. On termine le graphique de cette manière pour les nombres tirés 3 et 4. On n'oublie pas pour finir de mettre un titre à ce graphique. Conclure ce premier exemple qu'un diagramme en bâton est adapté pour représenter une répartition. Grâce à lui, on observe facilement que c'est le nombre 3 qui a été le plus tiré au sort et que c'est le nombre 2 qui a été le moins tiré au sort. Poursuivons avec un deuxième exemple qui nous permettra d'illustrer la construction d'un diagramme en barre. On a demandé à 20 personnes quelle était leur couleur préférée. On a obtenu le résultat suivant, présenté dans un tableau d'effectifs. Le caractère étudié est la couleur préférée des personnes interrogées. Tout comme le diagramme en bâton, il est nécessaire de disposer d'un repère. Les valeurs du caractère sont portées sur l'axe des abscisses, qu'on légende. Les effectifs sont portés sur l'axe des ordonnées, qu'on légende aussi. Une barre est en fait un rectangle. Chaque rectangle a la même largeur, par exemple deux carreaux ou 1 cm, et a une hauteur proportionnelle à l'effectif représenté. Pour la couleur bleue, l'effectif est 8. On trace donc un rectangle de hauteur 8 unités. Pour la couleur blanc, l'effectif est 5. On trace donc un rectangle de hauteur 5 unités. On termine avec un rectangle de hauteur 7 unités représentant le rouge. On n'oublie pas pour finir de mettre un titre à ce graphique. Précisons pour conclure cet exemple qu'un diagramme en barre est lui aussi adapté pour représenter une répartition. On observe facilement que c'est le bleu la couleur préférée par les personnes interrogées. Voici maintenant un troisième exemple qui nous permettra d'illustrer la construction d'un graphique cartésien. On a relevé les températures à 7 heures tous les jours d'une semaine de juin. On a obtenu les résultats suivants présenté dans un tableau à deux lignes. Pour tracer un graphique cartésien, il est encore nécessaire de se munir d'un repère. Les jours de la semaine sont portés sur l'axe des abscisses, qu'on légende. Les températures sont portées sur l'axe des ordonnées, qu'on légende aussi. Un diagramme cartésien est une ligne qui passe par les points associés aux différentes valeurs du tableau. À la verticale du lundi, on place un point à la même hauteur que la température 12 degrés. A la verticale du mardi, on place un point à la même hauteur que la température 13 degrés. On recommence ainsi de suite jusqu'au dimanche. On termine en traçant une ligne brisée passant par l'ensemble de ces sept points pris dans l'ordre des jours de la semaine. On n'oublie pas enfin de mettre un titre à ce graphique. Précisons pour conclure cet exemple qu'un graphique cartésien est adapté pour représenter une évolution. On observe facilement que les températures reliées augmentent de lundi à mercredi, puis qu'elles diminuent ensuite jusqu'à la fin de la semaine. Terminons cette vidéo avec un dernier exemple qui nous permettra d'illustrer la construction d'un diagramme circulaire. On a demandé aux 24 élèves d'une classe la marque de la voiture de leurs parents. On a obtenu les résultats suivants présentés dans un tableau d'effectifs. Le caractère étudié est ici la marque des véhicules familiales. Un diagramme circulaire, aussi appelé camembert, est un disque partagé en autant de secteurs circulaires qu'il y a de valeurs pour le caractère, et dont les angles centres ont des mesures qui sont proportionnelles à l'effectif représenté. Il est utile d'ajouter une ligne sur laquelle on indique les mesures des angles. Sous le total, on écrit 360 qui correspond à la mesure en degrés de l'angle centre d'un cercle. Le coefficient de proportionnalité est 15 car 24 x 15 égale 360. Ainsi, un effectif de 12 personnes sera représenté par un secteur circulaire d'angle centre 12 x 15, c'est-à-dire 180 degrés. Un effectif de 3 personnes sera représenté par un secteur circulaire d'angle centre 3 x 15, c'est-à-dire 45 degrés. Et enfin, un effectif de 9 personnes sera représenté par un secteur circulaire d'angle centre 9 x 15, c'est-à-dire 135 degrés. Il suffit de tracer un cercle et de procéder à son partage avec les mesures d'angle précédentes. On légende alors chaque secteur circulaire avec la marque du véhicule. On n'oublie pas pour finir de mettre un titre à ce graphique. Précisons pour conclure cet exemple qu'un diagramme circulaire est adapté pour représenter une répartition. On observe par exemple facilement que c'est la marque Peugeot la moins présente chez ses parents Concluons cette vidéo en rappelant qu'il faut penser à adapter le type de graphique à la situation étudiée. Une répartition pour laquelle on peut choisir un diagramme en bâton, un diagramme en barre ou un diagramme circulaire. Mais si c'est une évolution, on préférera un graphique cartésien beaucoup plus adapté.